Tiens, Pascal, t'es allée au Canada, toi, il me semble. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps, maintenant. Euh, J'étais jeune à l'époque. C'était en 2003, je crois, à peu près. Oui, c'était la rentrée 2003. Donc, on était 1er septembre, quelque chose comme ça. Et euh, je venais de, de finir ma licence d'anglais. Euh, J'avais obtenu mon diplôme, fièrement. Et pour ma maîtrise, j'avais décidé, maîtrise d'anglais toujours, j'avais décidé de faire un, un échange interuniversitaire entre l'université de Tours et euh, une université à Vancouver au Canada, donc partie anglophone. Et me voilà partie au Canada, en, à Vancouver donc. Et je suis donc, j'ai pris l'avion évidemment pour y aller, sauf que je n'avais pas encore prévu euh, le logement. Euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, maintenant, avec l'âge, je me dis mais « mais qu'est-ce que c'est que cette expérience ?» Mais en 2003, j'avais euh, à peine 23 ans et euh, je crois qu'à cet âge-là, euh, on croit que rien n'est grave et tout est possible. Ce qui est vrai peut-être. Pourquoi pas Et... <rire> Oui. Et, euh... Et donc, euh... je suis partie. Donc, j'ai pris l'avion. Je ne sais plus combien il y avait d'heures de vol. De... vol. Peut-être 12 heures en tout parce qu'il y avait un changement aux États-Unis. Donc, je suis arrivée à Vancouver en, en pleine nuit. Il était, euh... je ne sais plus, une heure du matin, quelque chose comme ça. Et en arrivant à l'aéroport en pleine nuit, me... c'est là où je me suis posé la question. Bon... Où est-ce que je vais dormir <rire> Donc j'avais mes gros sacs parce que je partais quand même pour une année scolaire. Et euh, dans l'aéroport, il y avait des, des personnes qui cherchaient des voyageurs pour les accueillir chez eux, un peu comme un bed and breakfast, mais euh, informel, officieusement un bed and breakfast, ce n'était pas du tout officiel. Et donc je suis tombée sur euh, un homme comme ça qui, qui cherchait euh, des personnes pour... Euh, pour, pour gagner un petit peu d'argent. Il louait une chambre chez lui. Et euh, donc j'ai dormi, alors en tout bien tout honneur, on est d'accord, <rire> euh, il était avec sa femme, et, euh, et donc euh, j'ai dormi chez eux euh, cette nuit-là. Et le lendemain matin, je me suis dit bon bah maintenant, il faut que, que je trouve un logement pour mon année euh, mon année scolaire et j'avais donc il y avait un site internet, je crois que c'était un site internet euh, un peu aussi interuniversitaire comme ça où il y avait donc j'étais pas totalement euh, inconsciente. Je savais qu'il y avait ce site internet là sauf que je ne l'avais pas consulté avant de partir, je l'ai consulté le jour même, enfin le lendemain. Et quand je l'ai consulté, j'ai vu qu'il y avait une, une, une maison à louer pour des étudiants, une petite maison dans un lotissement pas très loin de l'université et euh, on pouvait prendre le bus du lotissement jusqu'à l'université et on mettait peut-être 10 minutes, un quart d'heure donc c'était vraiment l'endroit idéal, jolie maison canadienne parfaite et donc j'ai euh, téléphoné au, au propriétaire, euh, donc ils m'ont donné rendez-vous, je, je leur ai dit que je venais dans la matinée. Donc j'ai pris un, un taxi je crois à ce moment, non, non c'est l'homme du faux bell and Breakfast qui, qui m'a emmené, il était très gentil, je lui ai expliqué la situation et donc il m'a emmené, on a chargé les sacs dans son coffre. Donc j'avais vraiment, je crois, deux ou trois gros sacs énormes qu'on a chargés dans le coffre. On, on a trouvé euh, donc, la maison dans ce petit lotissement. Et donc quand le taxi est arrivé, les propriétaires sont sortis pour m'accueillir. Et euh, moi je suis sortie du taxi, euh, j'ai vidé le coffre avec mes sacs et, et le taxi est parti. Moi j'étais sur le trottoir avec mes, mes trois sacs. Et là les propriétaires m'ont regardé. Et je crois qu'ils ont compris que je venais pas juste visiter, c'est qu'ils étaient obligés de me prendre. <rire> j'avais pas d'autre solution, c'était comme ça. Je crois que j'avais même pas imaginé qu'ils puissent me dire non. Oui. Dans ma tête, euh, ouais, on, on agit vraiment bizarrement. Je crois quand on est à l'étranger, on, je crois qu'on prend des risques euh, sans s'en rendre compte, et on fait des choses qu'on ne ferait pas, je crois, dans, dans notre propre pays. Et euh, je crois que le, le, le manque de confort en règle générale nous fait faire des choses assez euh, osées, on, on, a plus, euh, voilà. on a moins peur de faire les choses, on tente et on, on dit on verra bien et on, et, et on ose plus, oui tout à fait. Et, et donc heureusement je suis tombée sur un couple de propriétaires très sympas, je crois que les Canadiens sont très sympas en général et euh, en tout cas à Vancouver ils il l'étaient et donc ils m'ont accueillie on est rentré avec mes sacs ils m'ont fait faire le tour du propriétaire et à la fin on a pris un café <rire> j'ai même pas attendu quoi que ce soit, j'ai pas attendu qu'ils me posent de questions ouais. et je leur ai dit directement, bon bah moi ça me va donc euh, j'emménage alors que c'est pas à moi de dire ça normalement, ouais. c'est eux qui doivent dire bon on va réfléchir, et non moi je m'imposais, et, euh, et donc la question s'est pas posée, c'est à dire qu'ils m'ont ils, voilà, ils offert, offert. j'ai loué quand même donc la chambre et, euh, et c'est qu'après, euh, quand je connaissais mieux les propriétaires qui m'ont raconté leur point de vue, mmh. leur vision de mon arrivée et je ne m'étais pas rendu compte de tout ça et c'est eux qui m'ont dit quand on, on t'a vu arriver avec tous tes sacs, on s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fait Et quand ils ont compris que j'étais française, ils ont compris la situation et en fait ça les a touchés. Mmh. Ils ont trouvé ça touchant et en même temps assez drôle. Et, et ils ont vu que voilà, je n'étais pas non plus une mauvaise personne et qu'ils pouvaient avoir confiance. Et, et donc, ça s'est très bien passé. Et finalement, je suis rentrée beaucoup plus tôt que prévu parce que je n'ai pas fait ma maîtrise. <rire> j'ai réalisé que je n'avais pas du tout envie de faire une maîtrise d'anglais. Donc, je suis restée à Vancouver deux mois. Je suis rentrée ensuite en France, à Tours. Et j'ai commencé mes études pour être professeur de FLE. Et Mais voilà. cet hébergement était bien et tu as passé un oui, bon moment. Oui, bon, c'était une maison magnifique. C'était vraiment une jolie maison et en plus à cette période-là à Vancouver, c'était un peu l'été indien et il faisait vraiment très beau, très chaud. et Donc j'ai bien profité de la maison et, et, et pas du tout de l'université parce que je m'en fichais complètement. Et donc c'était quand même deux mois, deux mois assez sympathique à, à découvrir un petit peu Vancouver et le, le, le, les grands parcs de Vancouver. Et j'ai vu pour la première fois le Pacifique. Donc, c'était quand même un bon souvenir. D'accord. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour cette anecdote. Merci <rire> Très à sympa. toi. Et puis, je te souhaite une bonne après-midi. Merci, toi aussi.